Salut les astros Alors voilà on va faire du bricolage aujourd'hui, bricolage 3D. Bah ben, écoutez je vais me faire un petit... Un petit télescope, regardez-moi ça. Alors là on est sur la chaîne de Fatalic. C'est un télescope Dobson 8 pouces, 203 mm, qu'il a fait en 2017. Donc ça date déjà depuis euh, Ça fait déjà un petit moment qu'il l'a fait j'avais repéré ça euh, sur, euh, sur youtube et franchement c'est pas mal hein. regardez ça donc un petit berceau une caisse euh, qui se ferme hein. donc il y a des, euh, des charnières hein, de, de petits volets qui s'ouvrent pour euh, ouvrir le, le miroir et ben voilà j'en veux hein. des tubes des tubes à lui. C'est hyper rapide à monter hein, quand même hein, ce genre de choses. Je vous laisse les fichiers en point SLT, hein, si vous voulez imprimer le projet, ils sont euh, en lien sous, euh, sous la vidéo dans la zone commentaire. donc là il a assemblé la base maintenant assemblage du, du secondaire avec le porte-oculaire ouais, il suffit juste de bien caler les, les tubes donc le projet c'est un 203 par 1000 donc en miroir en miroir parabolique mais c'est quand même vachement cher donc moi je vais je vais prendre à 203 800 donc je vais devoir raccourcir les tubes un petit peu hein. et puis euh, ce sera du, du sphérique, donc, ce sera un petit, un petit peu moins bien mais bon ce sera toujours temps de changer plus tard Voilà. Alors c'est parti hein. on va mettre à contribution euh, l'imprimante creality euh, ender 3 donc là je vais commencer par imprimer le support de contrepoids. Ah, C'est cette pièce-là qui se trouve euh, au, au, au cul du télescope. Hein. Ça va permettre de mettre un petit contrepoids type euh, poids d'alter de, de chez euh, Decathlon. Voilà, maintenant, je vais imprimer euh, l'arceau. Euh, C'est un, une arche berceau. Donc elle est en trois pièces. Donc euh, Chacune des pièces, il faudra le faire deux fois, parce qu'il y a le côté droit et le côté gauche, forcément. Donc là on est sur un remplissage à 20% en structure de nid d'abeille. donc le, on a le nid d'abeille. ce qui est bien c'est que ça permet de faire des structures légères mais hyper résistantes, hein. il n'y a pas mieux euh, au niveau de la structure. Voilà donc la pièce terminée, donc on est sur le, ce côté-là du large berceau, donc il y a, il y a trois morceaux. Hein. Donc le premier, donc je l'imprimerai deux fois. Donc, petite astuce de la laque coiffante. Le, le le plateau hein, donc on appelle ça le, le bed hein, le lit ça permet de, euh, de fixer euh, les euh, le, le plastique euh, pour pas qu'il se décolle mais en tout cas les premières couches parce que c'est une imprimante premier prix c'est une imprimante qui n'est pas fermée elle est ouverte donc il euh, ya beaucoup de, euh, de contraintes au niveau température puisque bah euh, on n'est pas euh, on n'est pas sur un, un une imprimante close qui va garder la chaleur donc ça risque de... le plastique va se refroidir au niveau de la base au fur et à mesure qu'on va monter la pièce ça va se refroidir ça va se décoller donc la, la laque permet de fixer donc voilà on a fait la pièce numéro 2 maintenant on passe à la pièce numéro 3 voilà donc c'est des heures d'impression quand même voilà qui est fait la troisième partie Donc voilà ce que ça donne une fois, euh, moi je vais faire un, un pseudo assemblage, hein. voilà, et ben voilà, à bientôt, étonnant non